Illidan, euh, Rue et Marginal. C'est les deux, on va dire, les deux euh, capacités qui sont vraiment mises en avant dans la, dans la classe, dans la nouvelle extension, je trouve. Euh, Marginal, il y avait déjà pas mal de trucs avant. Rue, il y avait des trucs, mais ça n'a jamais été joué. Là, il y a vraiment un, un, un mix des deux qui peut, être, euh, euh, qui peut être intéressant à voir ce que ça va donner. En tout cas, les, les, les Illidan euh, contrôle, je pense, vont avoir du mal. Les Illidan combo vont avoir du mal. Euh, mais. Les agros peuvent être, peuvent être cool. Après, il y a toujours autant de pioches, donc il faudra voir. Mais il n'y a plus la quête, il y a plusieurs de choses. Donc, carcasse titubante pour un mana de 3. Ruée, euh, inflige 4 points de dégo à votre héros ou héroïne. Donc, euh, bon, c'est violent, mais ça a le côté ruée qui, vous allez voir, est assez cool. Ajoute une carte marginale aléatoire dans votre main. Pour 1, un, une petite arme 1-2. Votre prochaine carte avec marginale coûte un cristal de moins. Euh, si, on joue lui en, en marginale. étudie tu dis lidari, évidemment qui est revenu. Exilé maudit, une fois que vous avez joué une carte avec Marginal, ajoute une carte avec Marginal aléatoire dans votre main. Euh, Morceau de la Serpent, c'est une 2-1 qui gagne plus 1 pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Le Rock'n'Roll pour 2, il va souvent être 3, ruées. donc très intéressant. Sage, réduit de 1 cristal le coût des cartes les plus à gauche à droite de votre main, donc l'idée c'est d'avoir vraiment un deck comme ça qui enchaîne les petites cartes, qui recycle etc. Euh, sécurité, invoque 2, Zillidari à 1 avec Ruée, et marginal, on invoque un de plus. Vision, on connaît. Frappe, on connaît. Euh, Naga, qui est plutôt cool avec le côté ruée. Et trade. Ruée, vous piochez deux serviteurs et ruées. il coûte un cristal de moins. Fiel rein, l'oublié, ajoute une carte avec marginal aléatoire à gauche et à droite de votre main. Elle coûte deux cristaux de moins. Donc de la value. La fameuse Alveria qui a rué. Et euh, si y a un serviteur allié avec ruée attaque donne plus un à vos serviteurs et la vengeresse qui va coûter un de moins pour chaque carte avec marginal que vous avez joué pendant cette partie qui elle-même a rué donc vous voyez, il y a vraiment un alors il y a plein plein de cartes qu'on n'a pas mis dans le deck et qu'on peut mettre donc ça pour le coup ça va être intéressant parce que j'ai envie de dire quelles que soient nos, nos, nos victoires et nos défaites c'est dans tous les cas un deck qui est assez prometteur mais voilà il y a tellement un pool de cartes importantes que à voir ce que, ce que ça va donner mais il y aura moyen de faire un truc dans ce dans, ce, dans cet archétype-là, on va dire. Je pense. Euh, merci Grimjo126. Merci pour ton soutien, c'est gentil. Merci infiniment. Merci de ton aide. Très précieuse et très importante. Jambre. oh, Mirror d'Illidan. On va garder le T1. On garde la vision dans ce match, je crois pas. On va juste garder la petite arme. Elle est belle cette arme en ouais. Bon. Ça on l'a pas en marginal, c'est un peu chiantos. J'attaque pas. J'attends de voir. Il attaque lui. Piochon, piochon. J'attaque pas, j'attends de voir. Euh, votre prochaine carte traque tout, d'alte, c'est égal de moins. Donc ça, c'est pas mal. va falloir libérer un peu à gauche, et plus tard. Bon, je pense qu'on va se regarder un peu dans le blanc des yeux. Ça va être bizarre. Même si on sait que les PV... Ça, ça va être chiant dans le match. Hein. J'ai vraiment pas envie de jouer ça. Je crois qu'on a un trade. Va falloir jouer des trucs à un moment. là. Hein. Ah, le problème, c'est qu'il a plein de ruées. Je pense qu'il vaut mieux faire ça, limite. Ok. Prochain tour, on va faire ça. Bon, oh, c'est intéressant. Hein Hyper intéressant. Six, trois, ça une gauche. Le sage. Il n'y a plus autant de pioches qu'avant. Mais il y a plein de petites cartes qui recyclent quand même. Ah et ça voilà par exemple. C'est pas des grosses pioches, mais ça avance dans le paquet. Ça c'est vraiment bizarre hein. Ah c'est chiant ça. Quelqu'un a ouais, commandé une goule dans la figure. Ah c'est relou là. Ah ça c'est fort. La faucheuse m'appartient. Oh pas mal ça. Merde, j'ai déjà frappé. Bon, ça change rien. Je pense qu'on va trade en value. Bon, ça ch en vrai, ça change rien. Bon, techniquement, on a détruit sa main sur ce spot. Bon, j'ai pas très bien joué. J'aurais dû faire ça peut-être en sacrifice dans la 2-3. Arme, trade, trade, trade. Ouais, ça change rien. Ça change juste par rapport à ça qui va là. Salut Lord Vendator Hello hello ah, Le problème c'est que là on peut pas fier le rein, enfin, ça dépend s'il met du, du board ou pas, mais j'avoue que c'est tentant de jouer fier le rein là, mais là il avait un trop gros board, mais il a bien joué hein, sur mon T4, il m'a un peu bloqué, c'est malin. Alveria ah, ça va être horrible. Bon on a toujours la sécurité Heureusement Merci Lord pour le soutien Merci beaucoup Bon Là gars Pas mal ça. ça Permet de tenir au moins Oh non faut aller sur les créas les gars non, mais on s'en fout d'aller faire, il se tue les créa, ah, nom de gu, nom de gu, bah j'ai perdu là-dessus. Oh non, j'étais pas mal dans cette game. Là, je suis censé raser le board et reprendre le board. Là, je lui donne la tempo, Ah c'est trop dommage. Bon, bah GG. Bon, ça se joue à peu de choses. Hein. Ouais, en plus, une main comme ça, Ah c'est trop frustrant. Ah oh non, il avait vraiment que ça. Bon, oh, elle aurait eu ça dans tous les cas. Bon, c'est quand même frustrant. Et c'est pas fini. Ça peut être strong. Bon ça c'est pas mal. Le problème c'est qu'on est à 16, moins 4. Rayon. Ah c'est vraiment sympa cette partie hein. Ah, évidemment. Bon, on a repris le board. Ah, c'est chaud. Ça répond du tac au tac. Bah, c'est Illidan. De hein. toute façon, on a toujours des, des petites cartes et tout. Bon, là, par contre, on est à poil là maintenant. Donc, là, s'il rase le board, c'est chaud. Là, on est archi à poil. Bon, on a un poil devant parce que nous on a deux cartes et lui on en a plus. Par contre on a moins de points de vie. est on trade ça bon, On est méga à poil hein. Ah, c'est dommage, on n'a pas pioché des super cartes. Là, ça dépend du top deck. Ah, c'est magnifique cette partie. Là, il n'y a pas de vainqueur dans cette game. Il n'y a vraiment pas de vainqueur. Bah enfin, si, la RMG gagne, mais c'est ça qui est beau. T'es obligé de trade Ouais, je crois. Ouais, ouais, ouais. ouais je, suis, je suis trop bas en PV. Je pense qu'il me tuait avant. Ouais, je pense qu'il faut trade. Je peux piocher des, des, des visions et tout, hein, et, et creuser. Hein. En fait, là, j'ai des draws qui peuvent vraiment creuser. Hein. Ah, dommage. Enfin, ça peut vite enchaîner. Hein. Peut-être qu'il a pioché ça aussi. hein. Une fois que vous avez joué une carte avec marginal, ajoute une carte avec marginal aléatoire. Euh, là, si on pêche une carte marginal, on enchaîne. On y croit, on y croit. Ce serait incroyable. Hein. Ça serait presque frustrant de pas la top decker. Enfin, les top decker, j'en ai plein. Ça marche pas, c'est pas marginal. Hein. Bon, au prochain tour, s'il si me tue pas, j'ai gagné. Ouais. Prochain tour, s'il si me tue pas, j'ai gagné. Je suis à 8. Ouh. Ah, c'est chaud J'aime pas ça. Oh, waouh. On sait pas ce qu'il a en fait. Ouais, on aurait enchaîné à fond. Hein. Genre... Euh... Ouais, machin, bam bam bam bam bam. Ouais, c'est bien stupide. Hein. On a battu Jambre. C'est beau, hein, c'est un grand joueur. Hein. Je suis pas sûr pour ces petites 2-3 râles d'agonie. Mais en même temps, on a joué dans un match-up où elles sont pas obligatoires. Et je pense qu'entre les match-ups un peu plus contrôle, t'es content T1 de faire une 2-3 et de grignoter comme ça. Et là c'est vrai que c'est un match-up où on a tellement de répondants de part et d'autre que c'est peut-être pas un vrai plus. Mais ça a quand même fait un tout petit peu de value, ce qui est pas si mal. Ça s'est joué à des détails cette partie. Hein. Une victoire en tout cas. Encore deux et il y a des bundles à gagner. On va garder la carcasse. On va garder Fielra, je crois. C'est une carte de value. Ouais, c'est un peu fou, mais Fialrin, c'est vraiment trop cool, je crois. Je ne veux pas trade. Au prochain tour, j'ai euh, Rock'n'Roll qui est 3-3, qui peut trade ça. Merci 91, euh, Théo 93, 93, pardon. Bonne nuit à toi. Nice. Ouais, j'aime bien cette petite curve là. T'es gourmand. Hein t 2-1-2-3, T1-1-2-3, T2-1-3-3, c'est strong. Hein T'as des petites combos comme ça. Ah. Écoutez, euh, il peut rien faire, à pas... il peut pas faire un, un, un institutrice naga, quoi. Là, il est obligé de, de faire une AOE. Ou de piocher pour trouver une AOE. Et là, il peut pas... Justement, c'est intéressant ce board parce qu'il met 13. Donc, il peut pas faire des plays développants. Il est obligé d'avoir une, une solution tout de suite. Et il n'a pas de solus. Donc, je vais pouvoir un peu scaler. C'est gros. Ça va être stupide là. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Bon, bah, 3 PV, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est infâme, hein. Franchement, une... pour 4 mana, une 4-3 qui a un effet comme ça. Après, euh, Cariel, elle a un effet cool aussi, mais c'est vrai que là... Ouais, remarque, non. C'est parce que le gars, il l'a pas géré aussi, j'avoue que... que... Je pensais à Cariel, je pensais aux autres T4 qui ont des effets sympas, mais en vrai... Euh... C'est pareil, les autres, les autres T4, si tu les gères pas, c'est normal de prendre la foudre. Hein. Curé. On est à deux victoires, on est d'accord. Hein. Deux ou trois victoires Non, deux. Donc là, c'était la deuxième. Encore une, et il y a le méga Mundle, on est d'accord. Je veux pas vous escroquer. Pourquoi j'ai une morsure comme ça, une morsure comme ça J'aurais dû mettre les deux comme ça. Ah, on était tour 4. bah Là, j'ai fait une grosse sortie et puis il avait pas de, de réponse. Bon, on a une bonne petite main. Carte de value, bien sexy. Ah, c'est un dev Est-ce que le dev va encore vous voler votre bundle pour le moment deux fois on était à 2-0 et c'est les devs qui nous ont cassé notre win streak. Le up peut être chiant là. Hein. Pour vous faire peur les gars, mais. Le, le match-up peut être chiant. On va bah, le buter tout de suite c'est horrible. Hein. Ça c'est une 1-4 sur plus de soins, gagne plus de d'attaque. Ce truc là tout de suite. Bon ça, ça peut être pas mal dans le match, même si c'est un peu lourd. Après, il faut pas lui laisser des décréa. Hein. Ah oh. L'arme qui fait que ça coûte 0. Et ça, tu peux healer tous les persos. Ça, ça a rué. Plus un, plus un pour chaque serviteur mort pendant ce tour. Il y a moyen de faire des trucs avec ça. Ça, ça a rué. On va attendre. Bourreau des cœurs. 2-5. Ah ouais, il est surplus de soins, font qu'il invoque des trucs. On va falloir détruire ces créas. Hein. Là, il va falloir y aller. Hein. On va commencer par ça peut-être. C'est serviteur, hein, ça marche pour lui. Hein. Bah écoutez, ça me plaît, hein. Faut être réactif, hein, contre, contre ce deck, hein. Je pense que le match-up, en vrai, il est peut-être pas si mal, vu qu'on a de la ruée. Merci, euh, NZ, euh, mais, euh je t'ai déjà dit merci, mais je te redis merci. Ça me va, je vais pouvoir respirer un peu sur ce tour. Il va préparer, entre guillemets, le prochain tour. Doctore Bon, on fait un peu pareil, on prépare notre prochain tour. En creusant, creusant, creusant. Le petit raid. Les dégâts dans le visage. Ça, ça coûte plus que 3. Ça nous plaît. Là, on a notre combo naga frappe, On y est. Ouais, très intéressant comme pack. Très, très, très, très cool. Oh, c'est énorme en Et Danis, c'est la légendaire. Euh, un personnage adverse, 5 dégâts. Et Il faut le... Ouais, Donc là, il va, il va mettre 5, excédent de heal. Très bien. On a le trade si on veut. Me fait troller là ou quoi ah, voilà bon, on a encore une combinaison naga frappe On n'a plus de marginal en main, si on en pioche on part en combo mais ça c'est presque le truc qu'on va jouer quand on va avoir 8-9 mana et bam bam bam on va on va totalement refill sa main. C'est vraiment ça c'est très intéressant pour le, pour le côté second souffle, troisième souffle, quatrième souffle etc. Et lui il fait quoi on rend 3 PV à tous les serviteurs alliés et plus un plus un pour chaque surplus. Ça c'est un marginal donc on peut le faire avec ça. Je sais pas si ça a du sens. Let's go je crois. Ouais la value est bonne, hein, ça suffit. Hein. Pas besoin de faire plus. Ça hein. pour value trade. Petite dag face, bam bam. On a fait de la value, on a mis du board. Et franchement le DH il va vraiment vraiment vraiment être sexy. Je pense que les decks très très fort on board, genre big paladin, les trucs comme ça, je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont le déchirer. Par contre, des trucs un peu, je mets du board, machin, je... qui tâtonnent un peu, je pense qu'ils vont avoir du mal. Et je pense que ce genre de deck, si tu mets un énorme taunt, tu dois m'écraser dedans. Et c'est clair que si tu mets pas de taunt, tu mets que des créa et tout, euh, là je me fais plaisir. Let's go, hein On continue, hein Kain est revenu. Ouais, ouais, bah tu peux mettre Kain, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu peux mettre Kain. Voilà, on va quand même gagner au prochain tour. À un moment, faut arrêter de jouer. Avec ça, on avait on avait peut-être l'état avec Alveria, mais... Genre frappe Alveria. Il y avait peut-être moyen. Il y avait sûrement moyen. Enfin, un peu un peu vénère, mais... c'est brutal hein. c'est vraiment vraiment vraiment vraiment brutal Allez, vous gagnez le méga bundle je fais encore une ou deux games avec ce deck et ensuite euh, je vous fais gagner le méga bundle Mais il est validé il est bloqué voilà c'est juste pour finir euh, les, les, les voilà je fais pas que trois games avec ce deck vu qu'il est euh, les, les games sont assez rapides donc j'en fais cinq je pense quatre ou cinq on verra et ensuite le bundle. Chaman. Ça peut être chaman sur surcharge, ça peut être chaman totem. On vire tout ici. Hein. Même vision à gauche. Je pense qu'on s'en fout. On veut vraiment avoir, euh, voilà. Bah typiquement on est content en vrai d'avoir la carcasse Franchement cette curve là Elle est absolument géniale T1, non mais franchement ça c'est fou hein. T1, T2 les, les decks en face ils font la gueule hein. Et au moins derrière t'as le temps un peu de te développer et faire ta magie Elle risque pas d'être nerfé d'entrée Alveria le truc rué là 4-3 Bah je suis pas sûr. Parce qu'en vrai si tu joues contre un deck qui a peu de créa avec des AOE, un mage, un guerrier contrôle, un démoniste contrôle, tu vois t'auras pas les ruées pour aller proc ton alveria et le truc sera gérable avec un drain d'âme. Donc je pense que ça dépend des matchs. Je pense que ça dépend des match-up. Mais c'est clair que contre les match créatures ça va être énorme. Le pas piocher avec vision, je crois que j'ai envie de développer une 3-3 et agresser. Je pense que le match-up peut être compliqué parce qu'il a tempête, il a quelques AoE et tout. Un peu bizarre, mais je crois que j'ai juste envie de faire ça et ça. En fait, je l'interdis de faire esprit farouche ici. Comme ça, s'il fait esprit farouche, on a frappe. On va quand même frappe, je pense. On peut étudier d'abord, peut-être. Ouais, on lui met un petit board. Piranha. Esprit farouche. Ah il avait esprit hein, comme quoi hein. Il aurait sûrement fait esprit, on l'aurait éclaté. Ah c'était intéressant. Rock and roll. Bah, je joue en 2-2. Hein. Tant pis. Hein. Ah dommage. Juste en trade hein. De toute façon je peux pas le trade l'autre. pas vraiment le choix à vrai dire. Il ouais, faut peut-être garder des cartes marginales avec le fameux T2 là. Il nous a bien carré. Il faut voir. Ah il est là. Est-ce qu'on garde pas Je crois que j'ai envie de faire ça. Une dans la en fait j'ai envie de mettre un énorme board là qui est le cas d'ailleurs 6-6-5-5-1-1 Je garde ma combinaison Plus j'ai de mana mieux c'est Avec exilé et sage Et en même temps je lui propose quand même un board intéressant Bon il peut facilement le gérer avec euh... Enfin facilement Pas facilement mais il peut en deux tours le gérer esprit et il casse et il enlève sa surcharge okay. let's go hein. là ça peut partir un peu en combo Oh wow j'ai que des sages enfin, C'est pas très bien, bien d'avoir que des sages en vrai enfin, J'aimerais bien de la... avoir de la value un peu okay. ah, Dommage de pas pouvoir rentrer cette 5-5 dans le visage hein. Bon j'ai pas... pas fait de value en vrai hein. enfin, J'ai eu que des sages imprévisibles C'est incroyable j'en ai eu 4 C'est une folie ça Enfin 3 on préféré des trucs comme ça Bon bref, faudrait que je... maintenant faut que je, je suis dépendant du deuxième exilé maudit. Là voilà, je pense qu'il va faire les neptulons, il va draser ça. Bon après il y a ça qui, qui est cool. Ouais, je pense que le match-up est chaud. Après je suis encore pas mal hein. ouais, c'est super bien. Ah oh, mais c'est pas possible, sans si déconner, mais c'est un troll là ou quoi Que je peux enfin me faire trop l'aide là Non la oh, mais what the fuck Bon allez, le 2-2 là. On a bien creusé, il reste qu'on se carpe dans le deck. Pour le coup, elles sont imprévisibles. Ouais, bah Maintenant, plus. Hein. Ah, maintenant, plus. Ah, ça peut être cool ça. C'est un beau top deck aussi. Ça me plaît. Ah, ça creuse hein, comme deck. Hein. Ça creuse à mort comme on dit dans le milieu. Ah merde, j'aurais dû faire ça d'abord, putain. Petite erreur de séquence, vous me pardonnerez. C'est que vous n'allez pas me pardonner en plus. Ah non, mais c'est bon. Ah c'est bon, c'est bon. Dans l'absolu ça change rien Notre but c'est uniquement De piocher la 2-2 Et là franchement il reste que 6 cartes dans le deck oh, Ça c'est incroyable en vrai J'aime trop ce deck T'as pas de gros late game Bah j'ai le T2 qui, est, qui invoque des, des marginales à l'infini Des marginaux C'est ça bah, t'es pas censé avoir un late. T'es un aggro un agro tempo Là c'est parce que le gars il a fait que des AOE, des anti des machins mais j'ai encore la possibilité bah, de, de me refaire une main pleine. C'est ça qui est fou avec ce deck. Même si je pense que je vais quand même perdre. Parce que voilà le matchup quoi. Le matchup est, est clairement pour lui. 5 cartes On a 20% de chance De piocher la carte Et je pense vraiment Que j'ai gagné Si je la pioche parce que ma main Elle va être totalement pleine Donc je pense que Si je la pioche J'ai gagné Si je la pioche pas Bah j'ai pas gagné Il va falloir La piocher maintenant Je pense Parce que là Il va créer un board Qui va setup au prochain tour Inza Ouais, let's go. Pas mal. Ah, euh, sérieux Faut arrêter de faire ça là. C'est n'importe quoi Mais c'est n'importe quoi Mais Tu es moi, c'est créa, nom de gu Bon allez, let's go, c'est le prochain tour. Prochain tour, on a gagné ou on a perdu. Bon, ça, ça change rien. Alors maintenant, on a combien Une chance sur 4 de gagner Ah, flûte. Gagner ou salé, bon c'est pas grave, on a gagné 3 d'avant. 3 avant. C'est pas comme si le deck était faible. Hein. On va avoir de perdre aussi. Hein. Double vue. En espérant qu'il me tue pas maintenant. Ah, il me tue maintenant. Ah, peut-être pas. C'est maintenant. Allez. C'est la win. Là, c'est la win. En vrai, non, parce qu'on est à 5. mais. Oh non Pourquoi Oh ah putain, il était au fond du deck hein ce, ce, ce connard. Pardonnez l'expression, mais c'est un sacré connard. Bon, le problème, c'est qu'on est à 5, donc on a quand même perdu. <rire> le seul problème, c'est qu'on a quand même perdu. Mais ça part encore. Oh, c'est gros ça! Ça part en combo. Oh non, on peut pas le jouer. Oh waouh. On a quand même perdu, mais en vrai on s'est battu comme un chien. Sans déconner. <rire> c'est trop cool. En vrai c'est juste dommage que la première fois qu'on a, qu a fait ça, on ait eu trop de merde comme ça. Mais si on avait eu un peu plus de peps, je pense que ça nous aurait vraiment mis super bien derrière. Alors on a fait trop de tours vides où on allait ça, je ne pouvais pas les jouer. Mais cette carte, elle fait des, des folies. Hein. Là, il est un peu trop en PV, mais dans les situations où cette carte, elle est vraiment dingue. Hein. Oh il a que ça Attends, non, je peux gagner oh, oh si tu pas ça Non il va raser le board IBM là non Ouais IBM il va le copier Usure patient d'identité On peut gagner hein Pas là pas là Tu pas mon exilé Tu pas mon exilé Face Oh non mon exilé il est maudit Fallait que ça... Fallait que ça y face Ah j'ai plus l'étal maintenant Oh, j'avais l'étale! Si ça faisait deux face, il y avait l'étale avec Alveria! Oh, punaise! Pétard de punaise! J'avais l'étale! Oh. Pétard de punaise, j'avais l'étale! Là, j'ai pas l'étale, mais je vais, je vais jouer! J'avais l'étal. J'avais l'étal. Si le gars, il fait un face, j'ai l'étal. Un dégât de plus face, j'ai l'étal. Si jamais il fait, il tue pas mon 2-2, j'ai gagné. Waouh. Ah le match est beau hein. Le match est beau beau beau. Beau beau. Magnifique.